La médiathèque départementale, c'est l'opportunité de vous former dans une ambiance studieuse et conviviale. La formation, c'est développer ses compétences, s'adapter aux évolutions de son environnement, rendre un meilleur service public, échanger avec d'autres collègues. La formation à l'AMDDS, c'est s'adapter à vos besoins en vous proposant des formations en fonction de vos attentes. C'est être plus proche de vous avec des formations au cœur des territoires dans vos bibliothèques. La formation de base, c'est un socle commun pour découvrir le réseau départemental et la MDDS. Deux choix parmi un éventail de formations pour apprendre à gérer sa bibliothèque. L'inscription « Socle commun » est obligatoire. Vous avez deux ans pour valider la formation de base. Pour vous aider dans votre choix, nous avons identifié cinq profils de bibliothécaires. L'organisateur. « Faites entrer le comédien, ça tourne là !»« Non mais c'est quoi ça ?» C'est celui qui veille au fonctionnement de la bibliothèque. Il cherche à la faire rayonner et à répondre aux attentes des usagers. Le médiateur. C'est celui qui partage sa passion. Il a toujours un coup de cœur ou une lecture pour répondre aux usagers en quête de découverte. L'animateur. C'est celui qui accueille les groupes, raconte les histoires, fait vivre sa bibliothèque lors d'événements. Le Geek. C'est l'expert multimédia de l'équipe. Il aime tester et partager des idées et des savoir-faire dans le domaine du numérique et de la technologie. Euh, et l'occasionnel. C'est celui qui a du temps à donner. On peut compter sur lui pour assurer les petits travaux. Il n'est pas toujours présent, mais s'il n'était pas là, il manquerait. C'est possible avec un sourire Ah ben voilà Ces profils ont été créés pour vous guider dans votre choix. Ils sont donnés à titre indicatif. Les formations restent bien évidemment ouvertes à tous. Désormais, les inscriptions se feront uniquement via le site MDDS. Rendez-vous sur notre portail « Accès professionnel » rubrique « Formation. Nouveau Plus besoin de bulletins pour vous inscrire. Retrouvez l'ensemble de notre programme sur notre site et n'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.